Bonjour hey, oh, tous, c'est Mister aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Sanchez. Ouais, bon Mario, lève-toi. Aujourd'hui on va faire les... quelques bugs du jeu. Ouais, on aime bien les bugs. Non, on n'aime pas ça. Moi, ouais, le premier bug, c'est pour passer à travers... Euh, là, déjà, il y a un bug avec le réseau là. Si vous voyez... Attendez, je vais zoomer. Allez. Magnifique. Ça fait plus une heure qu'il est là. En plus, euh, bah je j'ai redémarré encore oiseau hop là <rire> voilà on est dans le sol on est plus dans le sol là, là on est dans les égouts j'ai sauté trop haut nanana nanana nanana nanana Voilà, merci à tous. Ça regarde. non, je déconne. Ah, si c'était déjà fini. Quoi Déjà fini Ah oh non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Je peux pas faire coupure. Maintenant, on va emprunter ce chemin. Ah, ça fait mal. Belle table. Uh, uh. oh mais yeah, putain ok ok ok je m'approche pas mais what Hop, voilà. Et donc, ça allez là. Et vous appuyez sur euh, deux fois Y. Vous sentez comme ça. Et bing. On a eu mal, mais le truc, c'est qu'on est qu dans. On est sous l'eau. On marche sous l'eau. Regardez, je marche. Sous l'eau. C'est magique. bon bien sûr pour sauter. Hop, voilà. On est sorti. Euh. Ouais, ça fait un bug. Ouais, ça fait bug. On va prendre une, une autre coco. On va passer à travers la porte là. Attendez. Hop. il a eu la pause. Euh, ouais. On a eu la pause. Fais ça un peu plus voilà là c'est doit être euh, pas bon encore attendez Mario doit la poser la de coco très près la porte mais pas trop ça hein. et voilà boum j'ai vu comment je suis passé bravi c'est bon Ok, donc le prochain, ça avec, J'ai vu qu'il allait me shooter. Hop là Avec ça Non, on va pas faire ça, mais on l'a déjà fait. Je vais vous montrer un autre. Non, pas ça. Mario, il se fait frapper dans tous les sens. Bref, vous mettez comme ça. Et puis, vous appuyez, vous sautez, et faites ça, un plongeon. Et ta Voilà. Oh, on a reçu le bug. Et quand vous voyez Attendez. Et vas-y. Oh. oh Je sais pas... Et là avec euh... Ah, il y a le mur. Et voilà, en fait, ce mec enlève complètement les, les textures du jeu. Sur le sol, mais ça enlève les textures. Pourquoi Parce qu'en fait, je vais vous montrer. Ah non, c'est le soleil. Ah, voilà ouais en fait, le jeu considère qu'on est toujours. Voilà Le jeu considère qu'on est toujours dans cette salle. Alors qu'on n'est plus dans cette salle. On est sur les Delphino. Mais pourquoi ça fait ça Parce qu'en en fait, c'est pour enregistrer moins de ressources dans la console. C'est pour que le jeu fonctionne toujours. Pas que ça plante. Voilà. Voilà pourquoi ça fait ça. Pour bon, quitter le jeu. Parce que euh, je suis un peu perdu. mais on va revenir. Cool. Et voilà, donc c'était magnifique comme bug. Ce bug, bah, pouvait pas faire des départs du jour. Donc en faut un, un, un autre truc. Voilà. Mais il y a des bacs qu'on peut faire dès le départ du jeu. Bah, comme euh, la note coco que je viens de faire. Ou euh, le, le, le, euh, pour marcher sous l'eau. Et trucs comme ça. Il hein. y a plein de bacs qu'on peut faire dès le départ du jeu. Mais... Mais voilà. Mais voilà quoi. <rire> non. Oh c'était pas ça, c'était stylé. Bon oh, je sais pas si ce serait aussi stylé chez vous. Ah pourquoi pas Yoshi ah, Aucun bug avec lui. Hein. Ah si, si, il y a un bug. Bon là, j'ai la langue et j'appuie sur X. Ah Y et X, ça fait ça. Mais il y a un autre bug, un hein, carrefour. Voilà regardez, j'ai appuyé sur Y et X en même temps Au moment, moment que j'allais manger le fruit Et ben, le fruit il vole maintenant Et si je retire normalement Si je retire la langue bam, Le fruit il va, devenir de, il va venir devant Yoshi en fait Ouais bon c'est tout pour les bugs de Yoshi. <rire> Attends non, On ne pas passer à travers l'eau avec Yoshi. C'est à dire, attention, traverse-toi avec Yuchi, on peut aller dans le niveau là-bas. Là. Son île là-bas, avec Yuchi, parce qu'il faut Yuchi. Mais non. non, non, non, tu peux pas. On oui, Euh. Euh. Oui, Euh, euh, Yushi <rire> Je remonte dessus, ça. Un autre à yoshi Si vous parlez à, à monsieur, comme ça, et aussi vous avez appuyé sur le bouton pour cracher de l'eau, il va cracher alors sur la personne alors qu'il est en train de vous parler. Non. Okay c'est va que ça ah oui un autre truc avec Yoshi qu'ils ont laissé si vous voulez laissez Yoshi tout seul bah, il va manger tout seul en fait Et puis il va jamais mourir à côté d'un fruit si vous laissez Yoshi à côté d'un fruit il va manger il va manger le fruit du coup il va jamais mourir ah bah, il va manger je suis pas très sûr qu'il a très faim là hein. ah voilà il peut juste le pousser devant sa gueule mmh. on va dire rien bref C'est une image avec fruit tout seul, oui Vous avez bien vu Pour terminer cette vidéo Sur les bugs Voilà. Oh, -il. Oh, oh. okay. oh, <rire> il y a celui-là Celui-là, oui, oui, oui, oui, je suis encore dans les airs Pour terminer cette vidéo, on va pas faire un bug mais la vidéo on va être stylé malheureux <rire> donc voilà pour faire l'intro merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de bout et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao les amis oh, on a plus besoin on reparle oh monsieur ciao les amis allez